Bonjour à tous, Willy de Paris, si tu es un homme, fais encore la vidéo, je t'étale. Et quand je vais t'étaler, tu vas regretter. Je vais te poser une question, où est ton fils, Willy Junior Je vais te poser la question, où est Pascaline Je vais te poser la question, qu'est-ce que tu as voulu faire de ton enfant Tu me parles de ta femme, qu'est-ce que tu as fait de la femme d'Italie Je vais te poser la question, pourquoi vit-elle dans un foyer tu es arrivé à Rennes. Je sais tout ce qui se passe. Oui, de Paris. Fais encore une sortie. Je t'étale et les mots sera tout. Moi, t'embasser comme ça. Fais encore une seule sortie. Fais encore une seule sortie. J'ai écrit à la préfecture en Italie. Tu sais qu'on t'a donné un an, non Les un an, on t'avait d'abord refusé l'asile, non On t'a demandé d'aller faire des marches, non Tu as fait des vidéos, mais personne t'a géré. J'ai dit, fais seulement encore une sortie. Le papier, j'envoie ton nom à la préfecture. De deux, je pose la question, je parle encore du mariage que tu as cassé là-bas. De trois, je te dis encore que je sais qui, one, one, one Day, One Day, qui a tourné le clip, qui a financé le clip. Je te pose encore la question, tu es un... Comment on dit ça là Tu sais ce que le prêtre avait dit, non Je te dis encore, ouvre seulement encore ta bouche. Tu n'es pas le... Bep, bep, bep. Je dis, ouvre seulement encore ta bouche. J'écris à la préfecture, j'envoie ton nom, et je te demande que le papier que commence à l'asile que tu as eu, c'était pas en ton nom, l'adresse est où, la première adresse est où, la deuxième adresse est où, voilà les questions que je te pose. Les gens vont t'envoyer cette vidéo, comme je ne veux pas gâter l'avenir d'un jeune où il est de Paris, je ne veux pas gâter l'avenir d'un jeune comme toi, mais si tu parles encore, je te fais rater tes papiers, je montre le faux que tu as fait, je te fais savoir. Comment est-ce que, comment est-ce que, toi, tu es arrivé là Comment est-ce que, même à Rennes où tu es là, je suis là. Quand tu es arrivé en France, je suis là. Même quand tu as habité chez le neveu de Georges Seba, je suis là. Même quand tu étais avec Juniou Kalaba, je suis là. Et je te pose encore la question. La femme qui est à Rennes là, comment elle a fait l'accident là Je te pose encore la question, quand es seulement encore de faire une vidéo, je mets tout dehors, tout dehors, je dis tout dehors. Yami, Yami, là je suis calme. Yami, est de Paris. Tu as attaqué les pôles bières. je suis le remède. Dieu m'a envoyé défendre les États, les pôles bières. tout le monde est là. Tout le monde est là, tous les vieux là. Dieu m'a envoyé. Do it encore again. Try to do it. Try to do it. Je te fais rentrer au Cameroun. Je te fais rentrer au Cameroun. Les avions que tu peux imaginer, tu as que l'argent. Même la carte où tu avais, je crois, 300 euros là. Je mets tout ça dehors. Tu n'as plus les 400 là, les 400 là non parce que tu avais tué l'asile, non On a annulé, non Donc voilà, donc. Did, calme-toi. Stop Loupil, viens, viens, viens, viens. C'est avec moi que tu veux... Tu veux faire... Tu veux faire ça avec moi. Hein? Regarde-moi, regarde-moi celui-ci. Toi, toi que je connais bien, tu peux faire quoi quand tu es un moustique, Toi tu es un moustique, tu es un lucullus, tu es un mimi, tu peux me faire quoi Tu ne vas pas seulement écrire, hein? Écris, appelle le président de la République, tu écris. Écris là où tu veux. Fais ce que tu as envie de faire. Tu as d'abord demandé de sortir la, la vidéo de la fille que tu dis qu'on va trouver dans le bureau d'un monsieur avec. Tu n'as pas sorti. Maintenant, tu viens que on m'a dit qu'on a fait ceci. Quand tu vas toucher le bouton rouge, c'est là tu vas comprendre qui est au de Paris. Tu ne me connais même pas encore. Peut-être les gens qui t'ont appelé là, eux-mêmes, ils ne me maîtrisent pas encore. Ok Ceux qui t'ont appelé là, eux, ils ne me maîtrisent pas encore. Tu trembles. Ce sont encore une vidéo, fais ceci. Mais sans ce que tu as, mon frère. Mais c'est ça que ton gouvernement attend. Fait. Fais comme il rapatrie. On va t'applaudir comme un héros. Combien de fois ils ont fait des vidéos pour dire vous voulez des palais de tes rapatriés, vous voulez pas d'être en Belgique, vous des palais de, Paris rapatrie, de, Paris de Paris ceci. Mais toi, tu es qui, petit pou, tu peux faire quoi, qui Tu es quoi, d'abord même, Serge Tu es quoi Tu es celui là que tu peux venir créer une radio, et demain, là-bas, tu commences à gérer la radio. C'est ton niveau, là-bas. Tu veux quoi Donc, quand tu n'as rien à dire, tu fermes ton bec. Quand tu n'as rien à dire, tu te tais, Ok Tu penses passes sur le genre de garçon, là. Tu passes sur le genre de garçon, là, que tu peux venir mais, mais, mais, menacer, ouvre encore ton bec. Ceux qui t'ont appelé, là. Ok Dis-leur que c'est garçon qui est devant toi garçon bah nous tu chamaria garçon tu ne connais même pas renseigne-toi bien tu tâtonnes encore sans savoir Si tu as quelque chose sans que tout le monde voit va t'applaudir en tant que c'est le buzz que tu cherches non déjà quand tu fais tes vidéos la personne ne suit c'est quand il met ça sur la tête que tout le monde commence à t'écouter OK D'accord petit teinté mimique tu te tais ferme ta bouche tu n'as rien à dire tu n'as rien à dire et si tu as dire mais vas-y, va jusqu'au bout mon petit, va jusqu'au bout. Tu penses que je suis le genre de garçon là, tu me connais bien, tu connais bien ce que je peux faire. Tu connais bien ce que je peux faire. Donc quand tu rien réagi, tu te tais. Une fois et pour toutes. Ok J'attends. J'attends toujours là où je suis là. J'attends. Tu ne sors pas tes vidéos, tes trucs là, tes menaces de deux balles. Tu peux menacer qui Le jackpot de camper le métier de dans ta tête. Boucle le d'une Mimi.